Cryo unique. Microflore utile dans des combinaisons optimales. Bifidophilus florforce. Pro B11. Bacillus coagulant. Bifidophilus floraforce est un complément alimentaire. Composé de lactobacilles et de bifidobactéries. Le produit contient également des fructo-oligosaccharides. Les bifidobactéries et les lactobacilles sont considérées parmi les bactéries les plus importantes du système digestif humain. Composé. Lactobacilles. Bifidobactéries fructo oligosaccharide Poudre de carotte L'huile de cartame. Veuillez noter qu'il n'y a pas de lait dans la composition. Le produit ne nécessite pas de régime laitier pour afficher ses propriétés bénéfiques. Pro B11, 90 gélules Le produit complète le régime alimentaire avec 11 souches de bactéries probiotiques. Ils enrichissent la flore bactérienne intestinale. Pourquoi les gens modernes ont-ils besoin d'une microflore bénéfique sous forme de complément alimentaire est-il possible de vivre sereinement sans eux Ne pouvez-vous pas dépenser de l'argent pour eux Vivre et ne pas dépenser, bien sûr, vous le pouvez. Cependant, il faut prendre en compte des points importants auxquels on ne fait pas toujours attention. L'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage, production alimentaire, dépasse largement l'utilisation d'antibiotiques en médecine. C'est un fait. Des professionnels de la santé du monde entier se réunissent lors de symposiums et adoptent des résolutions pour réduire l'utilisation d'antibiotiques. C'est la bonne décision. La sensibilité des bactéries aux antibiotiques change. Le microcosme s'adapte. Plus on utilise d'antibiotiques, plus le risque de développer des bactéries résistantes est élevé. Les médecins essaient de ne pas prescrire trop d'antibiotiques. Gloire à notre médecine. C'est un éloge sincère. Mais en médecine vétérinaire et en production alimentaire, les choses ne vont pas si bien. Des cas confirmés d'allergie aux antibiotiques chez des enfants qui n'ont jamais reçu d'antibiotiques de leur vie font réfléchir les experts. Cette condition est-elle congénitale ou acquise Des tests sur le lait, la viande, le poisson, les légumes verts et même le miel montrent que des antibiotiques sont utilisés pour traiter les sources de nourriture. Aussi pour la conservation des aliments. Est-il bon ou mauvais qu'une vache atteinte de mammite soit traitée avec un antibiotique Laissez-les traiter si la vache sera plus facile à vivre. Le lait obtenu à partir d'une telle vache ne doit pas être consommé par l'homme. Ne devrait pas. Mais il le fait. Partout dans le monde, dans différents pays, il existe différentes normes pour le contenu des antibiotiques et des antimicrobiens. Les abeilles tombent malades et leur santé dépend aussi de l'environnement. Les abeilles meurent même. Ils ont rencontré des pesticides ou d'autres produits chimiques. D'une part, les scientifiques expliquent les traces de nitrofurane dans le miel par le fait que les abeilles ont été traitées. Les abeilles aussi tombent malades. D'autre part. Et la vache, le poulet et l'abeille sont tellement affectés par l'environnement. Que peut-on dire de l'homme raisonnable Homo sapiens a déjà créé l'agriculture biologique et l'élevage. Il y a même du miel bio. Ne pas utiliser de produits chimiques est en soi une étape très progressive. Cependant, la microflore utile ne meurt pas seulement d'une rencontre avec des antibiotiques. Ces réunions ont lieu presque constamment. Même pour ceux qui ne prennent pas de médicaments. La microflore utile ne tolère pas les aliments modernes contenant des produits chimiques, les excès de glucides. Même l'eau peut perturber l'équilibre de la microflore. Le rôle des ondes électromagnétiques dans lesquelles nous vivons tous est également connu. Ce n'est pas utile, et massivement. Une réponse simple, pratique et très judicieuse au défi de notre époque, la prévention avec les super produits NSP de qualité. La microflore utile est représentée par ProB11, Bacillus coagulant et Bifidophilus fluorforce. Trois magnifiques produits avec une microflore utile sont parfaitement combinés. Ils peuvent être utilisés à la fois simultanément, une gélule par jour de chaque produit, et à tour de rôle. Un puissant soutien à la santé avec NSP Superfuse est un choix judicieux. Pro B11 est la combinaison parfaite de bactéries bénéfiques. Ils aident à maintenir la santé du système digestif et de tout le corps dans son ensemble. La compatibilité et la synergie des composants est un sérieux défi. Il a été résolu avec succès par l'équipe de scientifiques du NSP. Le Pro B11 est un autre excellent super produit que la société NSP vous propose pour la guérison et la prévention. Composé Un mélange de cultures de bactéries vivantes, d'inuline, de fructo-oligosaccharides. Veuillez noter qu'il n'y a pas de produits laitiers dans la composition. Le produit ne nécessite pas de régime laitier pour afficher ses propriétés bénéfiques. Bassi coagulant, 90 gélules Quelles sont les fonctions de la microflore bénéfique Beaucoup d'entre eux Aident à la bonne absorption des nutriments. Synthèse de substances qui activent le système immunitaire. Synthèse de substances qui aident à l'oncoprotection, prévention du cancer. Action contre la microflore pathogène et les toxines. Réduction de la charge toxique, réduction des processus de putréfaction dans le côlon. En conséquence, l'état de tout l'organisme, y compris le foie, s'améliore. Réduire le risque d'allergie. Normalisation du métabolisme. Prévention de l'obésité. Le résultat d'une bonne absorption des nutriments et d'une diminution de la charge toxique est une amélioration de la qualité de vie. Même avant la naissance, une personne entre en contact avec le micro-monde. Quelle est la qualité de cette microflore Cela est-il notre santé ou est-ce nocif Le microcosme est rempli d'une myriade de micro-organismes. Beaucoup d'entre eux sont pathogènes, beaucoup sont extrêmement dangereux pour l'homme. Mais il y a aussi une microflore amicale. Il dissuade les microbes pathogènes et profite à la santé humaine. La microflore utile se répand sur toute la surface de la peau et des muqueuses. C'est le premier niveau de protection contre le monde qui nous entoure. Cette barrière protectrice sous forme de microflore bénéfique est toujours nécessaire. Que peut-il arriver à la microflore bénéfique Il ne supporte pas le contact avec les antibiotiques, les produits chimiques, les conservateurs. Il doit être constamment nourri afin de maintenir activement la santé. La microflore amicale du corps humain aide à résister aux infections. Maintient les défenses de l'organisme au bon niveau, améliore la qualité de vie. Oui, la qualité de vie. Des grondements dans l'abdomen, des diarrhées ou de la constipation, une sensation de lourdeur, des ballonnements sont des manifestations de troubles digestifs. Cependant, le rôle de la microflore bénéfique est bien plus qu'une simple légèreté dans l'estomac. La société NSP produit et vous propose plusieurs produits contenant une microflore bénéfique. Ce produit complète le régime avec bacillus coagulant. Il enrichit la microflore intestinale bénéfique. Que écrivent les scientifiques sur ces bactéries Fait assez intéressant. Ouvert il y a longtemps, en 1915. Les chercheurs ont accordé et continuent d'accorder beaucoup d'attention à ces bactéries. Un bref résumé de tout ce qui a été accumulé par les scientifiques prendra beaucoup de temps et d'espace. Nous essaierons de n'énoncer que les plus importants, très, très brièvement. Alors, ces bactéries aident à digérer les aliments dans l'intestin grêle. Il a été prouvé que lorsque des protéines végétales sont digérées en présence de bacillus coagulants, des peptides plus courts et des acides aminés libres se forment. Ces peptides et acides aminés deviennent plus courts. Par rapport à la digestion des protéines sans la présence de bacillus coagulant. Qu'est-ce que ça veut dire Meilleure absorption des protéines dans l'intestin grêle. Réduire la quantité de protéines qui pénètrent dans le gros intestin. Les protéines dans le côlon provoquent des processus de putréfaction, une intoxication et une gêne. Double bénéfice, plus de bénéfices de la nourriture consommée. Meilleure absorption. Préservation d'une écologie saine dans le côlon. Un effet positif sur le profil lipidique sanguin a également été prouvé chez des rats présentant des taux de cholestérol simulés élevés. Avec un régime qui entraînait des niveaux élevés de « mauvaise » graisse et de cholestérol, le groupe de rats nourris avec bacillus coagulant avait des niveaux de cholestérol, de graisse et d'enzymes hépatiques plus proches de la normale. Comparé à un groupe de rats sur le même régime mais sans bacillus coagulant. Les rats traités au bacillus coagulant ont pris beaucoup moins de poids corporel. La littérature disponible pour analyse présente des données sur l'activité antimicrobienne, antioxydante et immunomodulatrice de bacillus coagulant. L'effet direct de bacillus coagulant sur les intestins peut également être qualifié d'extrêmement positif. Réduire les manifestations de diarrhée causées par des micro-organismes pathogènes, restaurer la muqueuse intestinale. Une augmentation de la hauteur des villosités et de la profondeur de la crypte dans l'intestin grêle. Effet favorable sur la digestion en général Maintenir l'intégrité intestinale et réduire le stress oxydatif Bacillus coagulant produit des acides gras à chaîne courte et des peptides tels que la coaguline, la lactosporine, une substance de type bactériocine. Ces substances démontrent une activité antibactérienne significative contre les agents pathogènes qui colonisent la membrane muqueuse du système digestif humain. Les mécanismes par lesquels Bacillus coagulant peut améliorer la santé humaine sont bien compris. Ils comprennent une légère activation du système immunitaire. Synthèse de protéines antimicrobiennes, (subtiline et coaguline), Synthèse d'antibiotiques, surfactines et bacillisine. Synthèse d'enzymes. Modulation de la composition du microbiote intestinal. Le mécanisme de maintien de l'homéostasie intestinale implique deux mécanismes. Promouvoir la croissance d'autres microbes bénéfiques. Suppression de la croissance de la microflore pathogène et des processus inflammatoires de la muqueuse intestinale. Le mécanisme d'action anti-inflammatoire de Bacillus coagulant a été suffisamment étudié pour comprendre la valeur de Bacillus coagulant dans la protection de la santé. C'est la compétition pour les nutriments, le déplacement des microbes pathogènes. Sécrétion de substances antimicrobiennes. La diminution du pH intestinal se fait par plusieurs mécanismes. Blocage des sites récepteurs de toxines. Suppression de la production de toxines. La résistance de Bacillus coagulant à la bile est importante. Cela signifie un bénéfice maximal pour la personne qui utilise ce produit. Nous pouvons dire en toute sécurité. Dans tous les cas, lorsqu'il est important de bien absorber les nutriments et en même temps de ne pas prendre de poids corporel en excès, de maintenir le métabolisme et de se sentir léger dans l'estomac, la microflore bénéfique sera d'une bonne aide. Il est important de noter que Bacillus coagulant prospère dans un microbiote mixte complexe. Essentiellement, cela signifie que Bacillus coagulant crée des communautés amicales et symbiotiques. Bifidophilus floraforce et probéonze, probiotique 11 sont parfaits pour bacillus coagulant NSP. La pertinence de la prise prophylactique de ce groupe de produits NSP est évidente. Stress, qualité des aliments, de l'eau, et même de l'air, charge toxique globale, perturbation alimentaire et manque d'exercice. C'est la réalité dans laquelle vivent les gens modernes. Intestin, immunité, système nerveux, peau. En général, tout ce qui compose le corps humain réagit comme il peut. Digestion perturbée, spasme, douleur, ballonnement, inconfort, allergisation, baisse de l'état de santé général, problèmes de peau, d'humeur et de vitalité. Est-ce une rareté Malheureusement non. Nous pouvons prévenir de nombreux problèmes. Pour ce faire, il suffit d'écouter son corps et de lui donner ce dont il a besoin pour une bonne nutrition, récupération et protection. Aide à assimiler les nutriments précieux, à restaurer et à maintenir la santé. C'est une cible valable pour la prise de bacillus coagulant. Microflore utile dans les produits NSP compagnie pour votre santé et votre longévité. Composé. Bactéries bacillus coagulants, inuline. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de produit laitier dans la composition. Le produit ne nécessite pas de régime laitier pour afficher ses propriétés bénéfiques. Comment combiner ces trois super produits NSP Et lequel est le meilleur Il existe plus d'un produit avec une microflore bénéfique. Vous pouvez rassembler dans une capsule ce qui fonctionnera bien ensemble. Les composants que nous voyons dans la composition des produits sont idéalement combinés. Et qui est le gagnant Le gagnant et le champion est celui qui utilise ces produits. Santé et longévité à vous et à vos proches. La société NSP met tout en œuvre pour cela.